Miam, miam. oh là là, ça c'est pour moi ou pour quelqu'un qui prend la même chose que moi. Ça. Et ça c'est Yann, voilà. Donc ici je suis chez Yann, c'est la Villa Luna à Bantaï. Toute sa cuisine est préparée au feu de bois. Wow. Oh. Ah, ça, c'est quand Yann décrit la carte, l'ardoise plus exactement. Plat fait maison et tout est cuit au four à bois. Voilà, alors de temps en temps, ben je ne résiste pas à l'envie d'un bon steak bleu. Et je suis avec mon ami Ray qui lui mange trop cuit, c'est impossible pour moi de le manger comme ça. Okay. Et pour le yeah. cas où vous ayez encore une petite faim, les petits desserts faits maison.